Donc on va commencer cette émission avec vous et la notion du bien et du mal vous a mis dans une sorte d'urgence expliquez-nous cela marron Ouais du, disons que surtout j'avais un petit scoop à, en plus de tout ça à vous annoncer hein, je ne serai pas béatifié dimanche prochain euh, bah, ni le dimanche d'après d'ailleurs hein. la voie de la sainteté pour moi c'est un petit peu comme le parcours de la jungle vous savez au cours de gym euh, avec de, avec du les collège ouais dire, exactement ouais. la poutre et compagnie là je vois globalement à quoi ça ressemble mais j'ai beaucoup de mal à démarrer il y a encore j'ai pas été sympa. Hein. Euh, J'ai chuté. Et, euh, et en fait, ça m'a pris voilà, bah, comme une envie de pêcher. Quoi, voilà. ah. Parce que quand on a vraiment envie de pêcher, bah, c'est parfois difficile de se retenir. Hein. Euh, mon ange gardien, il a beau me motiver, allez Marou, hein, on avance, hein, il faut tenir bon. Et bien bah, moi, je suis là, euh, non vraiment, vas-y, euh, pars devant parce que euh, moi, il faut vraiment que j'aille pêcher. Et puis, euh, bah, je sais pas vous, mais moi, il y a des situations hein, qui me donnent très, mais alors très envie de pêcher. C'est plus fort que moi hein, à ce moment-là. Paf je me pêche dessus. Et c'est vrai que bah, quand on a fini de pêcher, on se sent tout de suite euh, beaucoup mieux. Il hein, y a un grand soulagement. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film de euh, Marcel Pagnol, Fanny. Oui. Bah, dedans, il y a Rému qui a cette phrase extraordinaire Si les péchés faisaient souffrir quand on les fait, nous serions tous des saints. Avec l'exemple. Exactement. Moi, je trouve qu'elle est pleine de vérité quand même, cette phrase. Oui, mais l'idée, c'est justement de ne pas pécher, peut-être, à Marron. Oui, c'est vrai qu'on aimerait tous être débarrassés du péché. Euh, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé d'Esteban, mon coach euh, de la salle de sport. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Oui, parce mal. que les, les salles de sport étaient fermées, donc euh, ça, ça remonte <rire> un petit peu. là. Eh ben, Esteban, il nous dit souvent que c'est super d'aller une ou deux fois à la salle de sport mais, euh, par semaine, mais ça serait encore mieux si on évitait de se goinfrer euh, tout le reste de la semaine. Mm. Esteban, on dirait parfois le curé de la paroisse, quoi, quand il te dit « c'est bien d'aller à la messe, hein, mais c'est encore mieux si tu ne fais pas n'importe quoi le reste de la semaine ». Mais bon, Esteban, il est surtout là pour nous encourager, pour nous dire « allez, hein, si vous avez fait un ou deux excès, on va travailler ensemble pour se remotiver et repartir du bon pied ». Le problème avec le péché, c'est que bah, comme qu'il se coule, quoi, hein, il y a des effets secondaires quand on, quand on pêche. Quoi. Oui. Moi, personnellement, quand je pêche debout devant tout le monde, comme ça, je ressens d'abord bon, effectivement, une sensation de soulagement, mais très rapidement… Bah, je ressens de la honte. quoi. Et cette honte, hein, ce n'est pas la petite euh, honte douce, hein, c'est vraiment de, de, de la honte dure, euh, de laquelle il est très difficile de se débarrasser. La honte qui colle. Comment sortir de cette honte, justement, maro alors c'est vrai que moi au début je croyais que la honte c'était un peu une invention du bon Dieu là, pour te faire culpabiliser et regretter ton gros péché et je me rends compte qu'en fait c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein. Je me demande si la honte c'est pas plutôt une conséquence de... directe en fait du péché que finalement bah, la honte elle est peut-être contenue dans le péché euh, et qu'elle nous envahit au moment où on pêche pour continuer à nous enfermer, à nous renfermer comme ça sur nous-mêmes. Mais est-ce que de la honte ne peut pas sortir quelque chose de positif Excellente question hein, Maintenant, quand j'ai fini de pêcher, quand la honte, elle m'envahit, eh bien, euh, j'essaie avant tout de sortir de ma culpabilité. Je me demande si je ne peux pas transformer finalement cette honte en une bonne action. C'est un peu quand, comme quand euh, je me suis vu dans la glace, là, euh, juste après le confinement, je me suis dit... On va peut-être le démarrer quand même, ce parcours de la jungle, hein, du cours de gym, même si c'est petit pas après petit pas. <rire> Parce que oui, mes bonnes actions, c'est toujours un petit pas pour Dieu, mais un pas de géant pour Amaru. Moi, par exemple, quand je me sens idiot après avoir pêché, je me dis Amaru, franchement, t'es un imbécile, mais un imbécile qui va nettoyer le salon. Comme ça, tout le monde va être content après en descendant d'une. De ah, c'est sympa. Et je crois que c'est peut-être ça, les prémices de la voie de la sainteté pour moi en tout cas, euh, décider de ne pas en rester là avec le péché, euh, choisir que le péché n'aura pas le dernier mot sur ma vie et euh, devenir créatif avec l'aide du bon Dieu euh, pour faire un premier pas en direction de la vie éternelle. Merci Amaru Kaznav.